Oh pardon, pardon, ça va wow. C'est pas moi, bon, hein, c'est pas moi. Bon. Ouais. C'est trop beau, c'est trop beau. Toujours, elle pas toujours. Qu'est-ce qu'ils vont me dire si j'approche? Est-ce que je vais exploser? Il Y a rien là traverser. Bon, il n'y a pas d'effet dégueulasse, genre j'explose ou euh... quoi. Je va-t'en, ouste, va-t'en okay, la police, quoi. Tu sais quoi, mon ami? N'approche pas des sentinelles. Elles sont méchantes et elles ont mon pote Pablo. Il en a pris pour 350 ans. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? 350 ans? Combien? Wow. Que marchait euh, près de l'ascenseur euh, quand les sentinelles m'ont hurlé dessus, ça fait des années qu'on me raconte que la surface est inhabitable. On accepte ça sans comme un fait établi, mais pourquoi euh, Pourquoi Oh okay, quelle jolie photo. disque dur bug. Je suis désolé de ne pas pouvoir télé. Mmh. Oh. C'est là la rue. C'est complètement là la rue. On reconnaît, hein. C'est là. C'est ici. Oh, point vert. C'est hein. pas cool, ça a tellement cool euh, que je vois pas ce qui pourrait arriver. Ah, je la connais, on se voyait beaucoup. Je crois qu'elle est par ici. Elle parle tout le temps de quitter la vie, je comprends pas. Cet endroit est super, pourquoi partir oh, Ok. Bâtiment 3 points verts. Eh hey, crétin, on te voit aussi ah, C'est cassette, Santano. Euh, T'as pas appris à voler, à voler ses mains Tu peux t'en donner, mais tu dois faire quelque chose pour Gemma, Mikro et moi. Les sentinelles ont installé trois caméras de sécurité pour nous surveiller. Oui, étage porte. Étage porte, oh ah, oui. On n'aime pas ça du tout, tu peux nous en débarrasser caméra non je peux pas te débarrasser donc ça c'est le premier étage deuxième étage c'est tellement bien foutu c'est tellement bien modélisé tu sais quoi troisième étage ah peut-être que Non, tu crois que je pouvais éteindre Caméra Go dégradé, caméra de surveillance. Non, je peux pas faire une euh, risquet, une patch. Euh. C'est là Non, 5. 3. 4. Et si c'est là Le baltard s'est résolu en vrai. Imagine que tu la cru. Tu n'es pas bien gros. Comment tu fais pour franchir les égouts Tu dois être bien malin. Hein. J'aimerais m'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière, mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance. Puisque tu es là, tu peux te rendre utile. Suis-moi. Le mélange de cyberpunk et Plante, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne trouve pas un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment. J'ai même les clés pour commencer. Il manque plus qu'une pile atomique. J'ai déjà vu ce Michael Bay. Ça se finit pas super bien. Euh, mais quand même. Tu sais que les co on cache où dans son usine Cette 7 les sacs bananes sont encore à la mode. J'ai un contact qui pourrait nous aider à nous afficher. On sait ce qu'une pile atomique peut faire dans France C'est le robot qui porte une veste bomber et une chaîne en or. Veste bomber. Être aussi petit vif que toi devrait avoir aucun problème à se refiler. Ok. Donc, bomber plus. Ça. Beau des années 80. Non, je trouve que le. En fait, c'est du rétro-futur, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est gigabo, hein. avec effet flashy. Bombers et euh, chaîne en or. Oh Mais si je peux carrément le faire. Mais je croyais que je pouvais pas le faire. Casser les caméras. Vandale. Vaut rien. Je m'y fais pas. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un ah, mendiant? You le deuxième, troisième, un deux, un oh, seigneur. Ah. Le troisième est là. Zzzz. Non, je vais mon palais sinon. Magnifique cover. Oh, oh, oh, oh. Oh. Toi-même tu sais. Mais bien sûr. Snake, Snake. Troisième il est là. Euh... Y accéder... Snake. Ok, facile. Youpidou Oh là En plus, il fait même pas d'action de ouf, quoi. Juste, juste, il se pose dessus, Mes Les chats font ça, c'est l'après-midi. Bien joué, je t'en crois, il est pas capable Tiens, prends la récompense, tu l'avais mérité profite de notre chanson tu vas l'adorer c'est trop stylé c'est trop stylé j'adore la musique bers Bonjour. Avant je te un... Bah c'était l'endroit le plus confortable du coin. C'est ce que je prenne un coup de tournevis dans le genou et uh, j'ai dû fermer. Waouh. Ce type me déprime, mais c'est mon seul client, j'essaie de pas le faire fuir, s'il te plaît. Ok Là, se prennent des coups de tournée ça quand même. Hum. Tu veux passer un la ville en dessous, j'avais un ami là-bas, fifi. Mais pas vu depuis des lustres. Bombers chaîne en or. Il y a vraiment une... Enfin, il y a une vraie qualité de direction artistique. Tout est cohérent de ouf. Ah Oh oui, oh, oh Bon berce Cet escroc de marchand m'a vendu une bactérie défectueuse. Batterie, batterie non il fait semblant de pas m'entendre quand je lui veux en parler, c'est de patrouille pas dans le secteur et finirait. En pièce détaché. C'est pas un bombeur ça Ah il a pas de couleur noire. Il est éteint. Il est complètement éteint, hein Vingt-quatre Et donc, il y a un coffre, vous croyez mmh. Nouvel objet. C'est pas. Je trouve que c'est pas surabondant. En termes de fouilles, je trouve que c'est pas surabondant, qu'il y en a pas trop en fait. Je trouve ça bien parce que. On en connaît plein des jeux qui sont. Comme ça, avec une surabondance partout, partout. Vous savez, un peu à la en fait. Je sais à demain si je remplace mon bras par un autre bras bionique et le lendemain par un autre bras bionique. Mon corps et ainsi de suite. Je sais ce si qu'à remplacer toutes mes autres pièces. Serais-je le même robot Serais-je le même robot Magasin de vêtements Oh Mais d'abord Et tu un de ces punks qui écoutent de la musique à fond toute la journée. Ne touche à rien, ne faut aucun bruit. Mais oui, c'est Blazer. C'est un habitué. Je viens de le voir au déder, ma musique. J'ignore ce qu'il mijote. Blazer, qui porte un bomber. Peut me cacher dans les. Oh! Franchement qu'il est saoulé. Oh, monsieur, monsieur, Vient de mater dans une crédit d'essayage, là, en fait. Ah. Hein. Oh, mais il est là, tiens vraiment de piquer une veste, là? derrière la boutique, hein. peut-être là. C'était le de mille cent dix-sept. Bon. Longue vie aux extérioristes. Ok dans le coin. Oh, ok, continue, de chercher Ah non, mais ils sont à balle en fait. Hein. Ils sont tout plein Tranquille. Ok. société capitaliste. Allez C'est pas un bon Mais Il y a deux Wouah Mais la violence Ok. Il roule du côté de l'usine en ce moment. Ok, du côté de l'usine. J'attends, Tu pour m'aider à livrer des chapeaux. Entre au bar, il va payer cher. Du côté de l'usine. Necocorp, c'est là. T'es Dans la rue voisine, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. T'expliquer pour la pile atomique. Euh, oui, vas-y, explique-moi pour la pile atomique. Euh... Allez, Doucement mais sûrement, ok. Il alimente l'usine du qui est tout près, mais tout le secteur est interdit lors de mon garde. Il faut tout le monde et refuse quiconque n'est pas ouvrier. J'ai une idée. Trouve-moi une veste d'ouvrier. Tu veux dire. Une veste d'ouvrier Cette veste est exactement ce qu'il nous fallait. Il nous faut toujours un casque ouvrier. Oh. Attends. Si j'attends... Oh Ok, je crois avoir compris. Mon chapeau Je crois qu'il faut aller en hauteur, faire tomber un truc. Je crois que c'est ça, hein. Oh voilà on va passer par là <rire> on refait une coupe hein Ah oh, c'est marrant ça Petit beau jeu où on joue à un chat ils sont vraiment les maîtres les intérêts ils ont vraiment réussi un coup de mettre. pour le coup. T'as justement à viser pour être meilleur à ce genre. Okay. J'ai l'impression qu'on prend le mauvais chemin là. Hein. C'est pas là, elle est complètement lubrifié. Faut de la peine. Okay. Ah ouais Oh Il, a, il aurait pas un casque On va Ok. C'est lui. Il va aller... Attendez... C'est lui que l'autre attend Il va rejoindre son, son camarade J'ai un plan Peut-être aller dans le carton Il faut quand même... Ah uh ah -huh. Pas moi Très important. et essayer l'autre, hein, je comprends. Non je peux pas faire tomber tous les chapeaux. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi et hey, pst, blazer euh... Tu regardes quoi là-bas Ok! Ça casse, ça va le faire. Ok, je vais Tu veux bien te retourner? J'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui, hein. Méconnaissable! Ça maudit un peu au niveau de la taille, ça ira Saute dans cette boîte. Je te fais passer le point de contrôle. Hop là! C'est parti pour la pile atomique Ok. On va quand même vérifier le carton, non Not Miaou. C'est bon. bon Elle a l'air d'être parfaitement sous contrôle. On va essayer... C'est un peu violent. On a apprécié. Alors... J'ai pris <rire> une bouteille de sur parce que ce qui fait en terre, non Ça marche pas <rire> Je devrais m'appeler Jonathan et Jennifer En prénom composé John Jen, tu vois Moi je suis Snake qui arrive dans l'usine des méchants et qui fait Vous me trouverez pas Bah c'est moi. C'est moi. C'est moi. J'en attends et. Je vais tout faire. J'ai perdu les clés de chez moi. C'est immense et sombre. C'est okay, quoi Qu'est-ce uh. okay, qu'on peut passer par là Non oh. Je pense qu'on va aider le gars et qu'il va nous aider par là. Ok. au <rire> pas le chat. Oh, ah Peut-être en revenant dans l'autre sens. Oh. Ouais, ok. Non, on va descendre de l'autre côté. J'adore ce genre de jeu. Je sais pas si ça se voit mais. Oh. Ouais, ils sont quand même lest. Hein. Ils auraient pu être vachement plus violents en termes de détection. Euh... il y a d'autres jeux ça laisse aucune marge d'erreur aucune hein. que ça tu te fais, fais goer là-dessus euh... c'est l'instant, tomber quoi J'ai allumé. Ah, il me suit très bien. Ah, ok, ça y est, j'ai. J'ai. j'ai. Euh... Bon, déjà, peut-être la tirer vers moi pour servir d'appui pour monter là. Ah, ok, très bien. Il faut. Ça y est, j'ai. Il faut ouvrir là. Faire venir celui-là. C'est plus que c'était les photos que plus. Hein. Alors, on le fait venir. Et c'est comme ça qu'on prend la pile atomique de l'usine la plus importante du monde En ayant trois verrous basés sur... Euh... Sur un poids... Ah vous m'avez vu jouer à Little Planet. Euh... Pour amener cette pile à Clémentine... Franchement vous m'avez vu jouer à Little Planet. Foulé par un chat. Manipulé par un robot. Je suis époustouflé euh... On est vraiment dans un autre univers. Hein. Je cherche la bagarre. Ils ont trouvé euh, Clémentine. Les clés de l'ouvrier Mais tant pis, il avait qu'à... Euh... Mieux chercher. Mais Maillard Pourquoi je m'ai miaulé Pourquoi j'ai fait ça Ne sont pas assez miaou que vous recherchez. Impossible Tout ça est une, une arme je jure. Ça compte salaires. salaire. Je pense qu'il faudrait quand même trouver la personne qui a programmé euh, ces robots. Parce que c'est pas hyper. C'est pas hyper sécurisé, si je peux me permettre. Après, ils s'attendent pas à ce que ce soit un chat hein, qui, puisse, euh, qui puisse venir. Je comprends que. Et là... Oh non Oh le timing J'ai la pile atomique <rire> Ok aucun signe de Mais pas encore <rire> Je vais découvrir ce que je veux Regarde, Regarde la façon de je du chat, la réponse est dans mes affaires Et puis il y a quatre symboles c'est cynique comme un Ok, quatre symboles. Ok. Mmh, mmh, mmh. celui-là déjà. Le mot de passe, à mon avis, je peux rentrer un mot de passe. À base des quatre symboles trouvés. Je sais pas ce que c'est le deuxième. On dirait une théière. Un pot d'oignon. Ouais c'est un, un pot de plantes. Ils détectent les produits chimiques inoffensifs à l'état gazeux. Ils peuvent recréer la sensation d'apaisement, dont je me souviens. Comme moi, les compagnons n'ont pas d'odorat. Alors je me demande pourquoi ils font ça. Il y a aussi un message caché sur le reste Je suis avec. Ok. Bon, heureusement, c'est allé. C'était pas grave, mais. Oh! Yeah. Mais pas con pas le temps de niaiser ah, duplex la valeur moyenne de pureté faible à brillance semble avoir été adaptée sert peut-être de guide pour nous aider à trouver quelque chose d'utile bingo il y a un message je suis avec blazer ah Si j'étais pas en stream, je pense que je serais en mode juste j'admire en fait le paysage Bon Ok Oui Ça va là Tu t'étires On a comme une atomique avec nous. Il nous en manque deux autres. Hein. Faites dormir le chat quelque part, écrire des textes avec musique en fond. C'est un drôle de truc à mettre dans un appartement. Ah on sait pas s'il est dans l'indice. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. C'est assez marrant. On un message. Venez au. Ah Ah Ok. Je vais te faire tomber un tableau. Oh Oh Oh J'ignore totalement ce que c'est, mais ça brille et c'est un J'étais absent. J'ai même pas remarqué ce message là. Club Club Ok. Je suis avec Blazer. Venez au club. Bien joué, inspecteur le chat Cinq, cinq, bah, un club là. Il est club. Eux, je les ai aidés, ils vont m'aider à rentrer. Pourquoi tu n'y es pas plus près pour que je puisse t'observer Mais comment il est monté là Un club de robots tenu Le fantasme et la réalité. Plein moi cette petite beauté. C'est tout, ok bien. Es ici je ne sais pas Entre, viens boire un coup <rire> oh bah trop bien trop bien eh, j'adore l'ambiance j'adore l'ambiance j'adore je suis très fan On dirait la Hague de DBD. La HAG 2117. On dirait trop la Hague hein. Il sent très lui. Il sent très liés. Complètement lui. Oh lui il est tellement stylé! mets mon masque, c'est moi qui l'ai fait. Ça brouille les scans des sentinelles. C'est quoi Ça sent, ça sent une fois que j'aurais faire ça. C'est hyper sérieux. C'est hyper. Il est. Lui il est complètement lubrifié lui Si la fête commence et la première chance demandée par notre ami, plus que douteux, Blazer, on dirait trop euh... Daft Punk. Oh, je fais plus sur Y. Je veux mixer. Je veux mixer. Laissez-moi mixer. On peut pas mettre la pile atomique dans les basses. Oh, ok On est là pour sauver le monde déjà Je vais chercher le laser Voilà, ça m'arrive hein. Ça me fait trop délire Ça fait trop délire ça me fait trop trop délire. J'ai volé Oh Tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. Pas besoin de... Je pas envie de me faire pas Puis on va aller prendre à boire. Bonjour L'accès au balcon de pied est fermé, c'est réservé des affaires Ok, je veux quand même boire. <rire> non, non, je veux... Tu veux une pile atomique Ah mais tout, tout, tout, est, tout est incroyable. Tout est incroyable ici. Je kiffe. Un chat. Je suis là pour semer le chaos. Ok. Enfin. Quoi Hein Blazer travaille pour. Euh... C'est ouf parce que elle est. Elle est bâillonnée, c'est un robot. Elle a homms Le traître. LE traître. Je transpire. A plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Ils sont à vous. Faut déhuiler sur 12 minutes. Oh ah non!